Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du rework d'Anduin Ou Anduin, comme vous préférez, moi c'est Anduin. Euh, du coup, <rire> pas mal de changements, je vais faire ça, plutôt que d'aller sur la page. je vais faire ça directement sur le, sur le PTR. Alors, Les infobules et tout en français ne sont pas encore mis à jour, donc euh, je, je laisse en anglais. De toute façon, c'est souvent, le, malheureusement, les PTR, c'est souvent en anglais parce qu'en FR, souvent, il y, y a des problèmes. Et là, en plus, il y a des soucis, en, même en anglais. Donc, euh, on va rester en anglais plus qu'en français. Euh, donc, pour que vous ayez un visuel un petit peu sur les talents plutôt que de voir sur la patch note, on fait ça ici. On va commencer par euh, quelque chose d'assez important concernant euh, Anduin c'est ce qui a été mis de base. L'ancien talent Anduin. 4 d'Anduin ainsi que l'ancien talent 1 qui faisait que vous aviez euh, des dégâts sur les auto attaques etc qui touchaient les potes tout ça enfin en gros si vous mettiez des dégâts euh, d'auto attaque sur des héros ça vous permettait de faire plus de soins etc etc le niveau 4 sur l'auto attaque avec la portée et l'attaque speed tout ça a été mis de base sur Anduin en version un peu modifiée donc tout d'abord l'auto attaque d'Anduin augmente de 20% donc en gros le niveau 4 sur la vitesse d'attaque on donne à Anduin de base le flash heal, donc le heal, de base le, les soins rapides, euh, voit le CD augmenter de 4 à 5 secondes. Rappelons-le avant bah, c'était euh, avec le niveau 1, on augmentait justement comme vous aviez ce, ce bonus, on augmentait euh, le, le CD d'huile de 2 secondes, là c'est une seule seconde. Divine Star, le W, donc le Z, cooldown augmenté de 9 à 10 secondes de CD sur le Z. Et maintenant le Leap of Face, donc le, le, le, le, le saut de foie, le D. Euh, fonctionne également donc différemment les auto attaques contre les héros soignent le mec le plus proche l'allié le plus proche de 44 points de vie alors quel est le problème quel est le problème parce que là on se dit bah c'est cool sur le papier c'est l'ancien niveau 1 avec l'ancien niveau 4 c'est cool pas de portée supplémentaire contrairement au 4 on le verra c'est dans un autre talent et l'autre problème c'est que ce ne sont que les auto attaques de base pas tous les dégâts infligés avant c'était tous les dégâts infligés par anduin auto attaque et compétences et là ça ne marche pas sur les compétences et ça c'est un énorme problème euh, qu'il faudra faire remonter à Blizzard et qui est déjà en train d'être euh, remonté à Blizzard donc revenons sur un point c'est tout simplement euh, le niveau 1 hein, avec pas mal de changements puisque comme on l'a dit pas mal de talents ont été intégrés de base et d'autres vont être modifiés donc l'arbre de talent est totalement chamboulé et euh, à ce niveau là c'est bien ça fait qu'il y a plein de talents euh, qui étaient assez late game sur Anduin qui viennent beaucoup plus tôt donc à ce niveau-là, c'est pas mal. On va commencer par le niveau 1 avec euh, l'Even le, and Blessings. Donc c'est un niveau 16 si je ne m'abuse. Euh, si le heal, donc si le soin rapide est cast sur une cible nouvelle par rapport à l'ancienne cible de votre A, cela augmente les soins de 10% et redonne 40% de sa durée. Donc, ça c'est plutôt cool. C'est aussi pour ça qu'on a 5 secondes de base maintenant au lieu de 4. Et euh, ce qui est intéressant, bah, c'est que vous allez, euh, si vous, spammez, vous mettez un soin sur lui, un soin sur lui, un soin sur lui, vous augmentez les montants de soins. Euh, le Z au euh, 1, c'est un ancien talent 7 mis au niveau 1. Donc, quand le Divine Star, donc le Z, euh, est, en, est en voyage, tous les alliés qui sont sur son chemin gagnent, 128, euh, gagnent un bouclier de 128. Pendant 4 secondes, donc en gros c'est tout simplement l'ancien set d'Anduin qui ne faisait que vous protéger vous, et bien ça protège vos potes. Si jamais Divine Star donc touche un héros ennemi, Anduin gagne un shield qui absorbe 185 de, dega, de dégâts. Donc ça fait que le Z va également donner un bouclier pour vos potes, donc c'est toujours plutôt cool. Et nous avons ensuite le puits de lumière, le Light Whale, 80 secondes de temps de recharge. Euh, donc invoque un puits de lumière qui va périodiquement soigner les héros alliés se trouvant dedans de 50 points euh, ce puits va disparaître euh, uniquement après avoir soigné 15 fois ou lorsqu'il est redonné chaque, euh, chaque soin réduit de 1 seconde le temps de recharge de cette compétence sachant que ça marche là, de 1 seconde, ça c'est un nouveau truc ça, ça réduit également les temps de recharge de, euh, du puits de lumière pour chaque soin, pour chaque tic de soin d'Anduin. donc ça c'est cool donc ça veut dire sur les auto-attaques, sur le A, sur le Z, etc etc. Donc c'est plutôt cool. Niveau 4 Et par, par héros alliés touchés. Niveau 4 On va avoir le compas moral Donc euh, Divine Star fix euh, Divine Star fires Basic Auto Attacks at hero close to its apex Donc en gros le Z va euh, toucher tout simplement Va toucher, euh, toucher tout simplement Va appliquer une auto-attaque euh, Va appliquer Basic auto-attacks Ah oui c'est A avec un pluriel mais normalement c'est deux autos il me semble Là pour le coup l'infobule est foireuse Parce qu'il me semble que c'est deux autos Avant c'était deux autos donc j'imagine que c'est deux autos Et il met basic attacks Donc sur le papier plusieurs auto-attaques Mais en gros ils prennent euh, Deux autos, il me semble que c'est deux à vérifier mais il me semble que c'est deux auto-attaques euh, En gros le, le Z Va appliquer deux auto-attaques Sur les héros, donc ça veut dire plus de soins pour les potes Etc, etc. donc c'est plutôt cool euh, Et passivement augmente la portée d'auto-attaque d'Anduin de point 1, 1. donc ça c'est l'ancien tout simplement euh, l'ancien niveau 4 sur l'auto-attaque qui est fusionné avec, euh, avec en gros c'est deux niveaux 4 qui sont fusionnés mais la vitesse d'attaque elle est de base Surge of Light, donc le E basique auto-attaque réduit le temps de recharge du E de 0.5 secondes donc ça c'est cool, les auto-attaques qui réduisent le temps de recharge de 0.5 sur le E ça veut dire plus de CC l'auto-attaque contre des héros route par le Chasing Launch donc les mecs qui sont touchés par votre E voient les dégâts d'auto-attaque, euh, vous restaurer. Alors donne une auto-attaque supplémentaire donc au lieu de lancer une auto ça comptabilise deux autos si le mec est route. et en plus de ça, ça vous restaure 25 points de mana C'est plutôt cool, c'est plutôt cool Ensuite nous avons le piercing light euh, Donc le E, le route, l'immobilisation, va maintenant percer un héros supplémentaire Donc au lieu de toucher un seul héros et de s'arrêter, elle va traverser un héros pour toucher un deuxième héros, un peu comme la chouette de Tyrande en fait Hitting uh, two heroes with a single chastise permanently increase spell power by 1. Si à chaque fois que vous allez toucher deux héros euh, avec euh, ce route qui perce euh, les adversaires, et bien ça va faire en sorte d'augmenter le maximum de, de spell power, donc de puissance de capacité, euh, pouvant aller jusqu'à 10. On va, on va pas se mentir, c'est dur. Monter à 10% de spell power ça va être compliqué, hein, ça veut dire toucher deux fois euh, par eux. il faut toucher deux héros, c'est pas, hein, pas, pas simple. Après c'est sûr que ça fait la diff parce que 10% de spell power en plus ça veut dire des heals améliorés mais aussi des dégâts améliorés pour Anduin. Maintenant qu'on soit clair, si vous prenez ce talent c'est pas pour la quête parce qu'elle va être dure à compléter, c'est surtout pour pouvoir toucher deux mecs avec le e potentiellement. Euh, ça, ça va être très fort contre Lucio Topla. Puisque le top là, il faut toucher le héros allié pour pouvoir le purif. Donc potentiellement, vous pouvez eux le tank par exemple pour pouvoir lui casser la gueule. Et le Lucio qui vient top là, il prend le route. Du coup, le top là ne peut pas partir tant que Lucio est route. Donc ça peut vous permettre de one shot le gars qui est toujours cessé pendant ce temps. Ça peut, être, euh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal à ce niveau là. Dur de savoir quel est le niveau 4 le plus intéressant. Les 3 sont cool. J'aime beaucoup le compas moral. Surge of Light est très cool aussi, c'est-à-dire plus de route et Anduin bah, souvent il est draft aussi pour euh, la rota de CC donc le Surge of Light est quand même cool, Percing Light ça peut être pas mal mais je pense que ces deux là sont vraiment pas mal. Niveau 7, sur Anduin, un changement parce que le Binding Heal ne change pas. Euh, si vous lancez le soin rapide sur un pote, vous vous soignez d'une certaine valeur, donc 115 au niveau, au niveau 0. Bless Recovery, donc euh, si jamais Anduin, Anduin perd 8% de son maximum de PV euh, d'un coup, il récupère 15% de ses points de vie en 3 secondes. Cet effet a 10 secondes de CD et vous avez le, le montant de points de vie euh, nécessaire. Alors actuelle c'est 133 au niveau 0. D'espérer de prière, donc un ancien talent niveau 20. C'était euh, la, la prière du désespoir, je crois, un truc comme ça. Euh, 40 secondes de temps de recharge, activé instantanément. Va euh, enfin C'est un actif qui soigne instantanément. Un héros de 360 points de vie au niveau 0 C'est un énorme burst deal, hein. Pour faire un petit comparatif vous voyez Vous c'est le, le A c'est 270 Donc là on est à 360 Au niveau 20 ça, ça soignait énormément C'est un gros gros gros burst style Mais ça vous fait vous agenouiller pendant 2 secondes Incapable d'interagir Incapable de faire autre chose On va pas se mentir c'est un petit peu la purif d'Anduin En plus du dé c'est à dire qu'un mec qui se fait méga burst il va partir là dessus L'intérêt c'est quoi C'est que vous avez Toujours les 3 sets de viable, maintenant la prière du désespoir vous permet d'être. Vous permet vraiment de protéger méchamment un pote euh, allié Après attention, le contre-coup est quand même violent, 2 secondes sans rien pouvoir faire, c'est beaucoup Donc euh, les 3 sets restent viables, mais c'est vrai que celui-là va être un peu plus joué Parce que aussi en dune bah, ça lui permet d'avoir, euh, encore une fois en plus vous pouvez soigner avec votre A Et le temps d'avoir votre nouveau A, prière du désespoir et on met un gros burst Niveau 10, niveau 10, bon bah là il n'y a pas de changement là-dessus, il me semble pas qu'il y ait de changement sur la light bomb et autres, je vérifie mais il me semble pas, non il n'y a pas de changement. Niveau 13 du coup, niveau 13, le nouveau talent c'est le push forward, de infliger des dégâts à un héros ennemi augmente la mousse speed de 2,5%. Et ce montant, et le montant de heal par le, par le pursuit by grace, de 5% jusqu'à 6 secondes, donc en gros les auto-attaques normalement soignent, vous savez à chaque auto-attaque vous soignez un peu plus, et bien là ça augmentera le montant de soins par les auto-attaques de 5% cumulable jusqu'à 6 fois, euh, donc 30% potentiellement et le 2,5% cumulable 6 fois, donc euh, là-dessus, c'est assez intéressant, les effets se... Ah non, pardon, pardon c'est 6 secondes, mais 8 fois, c'est ça, c'est pas, pas 30% du coup, puisque euh, c'est 8 fois, j'avais cru que c'était 8 times, mais non, c'est 6 secondes. Alors, le truc, le problème de, le problème de ce talent, c'est quoi c'est que sur le papier c'est fort. Vous dites bah chaque auto-attaque sur des héros, ça augmente, euh, ça augmente vos heals, ça augmente votre euh, vitesse de déplacement, c'est cool. En fait, le problème c'est que les deux autres talents augmentent la move speed. Le Z, pendant que le Divine Star est traveling, là, pendant que le Z se déplace, vous gagnez 30% de move speed, donc c'est la vitesse d'une monture. Et euh, les, les, en en les, les bottes enchantés, ça fait que vous gagnez de toute façon 5% de move speed. Et le bonus est quadruplé, donc 20% de move speed euh, si jamais votre D est encore en CD. En plus de ça, le D soigne. Donc. Franchement, les bottes enchantées et speed, of the, le, le, la vitesse des valeureux, là, des, des pieux, je sais pas quoi, c'est super fort. Donc celui-là, ça marche que contre les héros. Ils l'avaient dégagé ce truc à une époque parce que bah, c'était moins fort que les autres. Et du coup, ils avaient mixé ça avec le E. Et c'était pas mal, j'avais bien aimé, même si c'était moins joué, c'était bien. Là, en fait, bah, pour moi, ils reviennent sur un problème d'Anduin à la sortie. Donc ce talent, pour moi, c'est pas terrible en fait. Bien sûr, ça va augmenter vos soins, donc c'est cool, mais en fait, le problème, c'est que... Tu veux, tu veux, euh... en fait quand tu veux de la vitesse de déplacement, c'est généralement que t'es dans la merde avec Anduin es... C'est pour ça que le Z et lui ils sont très très bien Donc à mon sens celui-là est pas terrible, c'est vraiment le talent il est pas terrible et pour moi il aura des changements euh... Enfin il aura des améliorations parce qu'à l'heure actuelle c'est pas terrible, autant jouer les deux autres Niveau 16, surtout que le heal sur les auto-attaques c'est plus un heal complémentaire qu'un vrai heal tu, tu, te, tu te bases pas là-dessus C'est le heal complémentaire entre ton A, ton Z, tes ults, ton E, etc Mais l'important c'est pas ce truc là, celui-là c'est du heal de complément Donc je sais pas, je suis pas fan euh, Niveau 16, et j'ai peur en plus que pour le rendre viable ils augmentent de ouf les stats et pour moi c'est le fonctionnement qui va pas Niveau 16 niveau 16. Alors parlons tout d'abord du gros changement C'est un niveau 20 qui est mis au niveau 16 C'est le saut de foi qui obtient une deuxième charge Et là on se dit, waouh c'est trop bien C'était un 20 qui était cool Maintenant il est au 16, c'est monstrueux Et c'est le cas, c'est monstrueux Le fait d'avoir le double D au 16 C'est super compétitif Donc là on se dit, ok bah c'est super Parce que c'est vrai que les 16 Il euh, y avait pas mal de choses est que ça sera euh, Est-ce que ce sera parce que sur le papier on se dit ok c'est très fort et eh bien quelque chose qui n'est pas dans la patch note et qui est en jeu suppression du reset alors le nom du talent c'était la focalisation intérieure donc l'espèce de talent bleu qui reset, qui mettait fin au temps de recharge de votre A et qui faisait un heal 40% plus fort sur la prochaine utilisation et si vous faisiez des dégâts avec le Z vous réduisiez le temps de recharge de, euh, du A de 8 secondes ça, ça a été supprimé et c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Je sais que beaucoup de joueurs d'Anduin ont commencé à, à, à demander à Blizzard pourquoi sur Reddit. Je, je compte envoyer un mail aussi à Blizzard sur pas mal de trucs parce que la patch note est très très bonne. Mais il y a des petits trucs qui me gênent et celui-là me gêne énormément parce que c'était un talent qui concurrençait très très bien le 16. Et le fait d'avoir 4 talents n'est absolument pas un problème à mon sens. Sinon, on a la Olinova qui n'a pas changé à ce niveau-là. Donc le Z, euh, quand le... après que Anduin ait récupéré euh, le Z, donc une fois que le Z est revenu, ça explose, ça soigne les alliés de 105 et ça, ça inflige des dégâts aux ennemis de 150. A l'époque, 150, ça faisait des dégâts, donc ça soignait. À l'heure actuelle, c'est plus le cas. Un autre problème pour Anduin. Donc en gros, ce talent a pris un nerf basique euh, par le fait que qu'Anduin ne soigne plus en faisant des dégâts aux héros. Renew Le heal... Euh espèce de régénération en gros euh, le flash heal alors donc ça c'est un ancien talent 1 qui a été mi-16 mais qui a pris des modifications euh, donc en gros le flash heal soigne de base euh, donc fait un heal sur la durée de 130 sur 5 secondes ce qui n'est pas énorme mais les... la durée de ce heal est rafraîchie pour chaque auto-attaque infligée par Anduin sur un héros donc ça c'est pas mal, ça fait que votre A fait un soin normal et en plus il met un heal sur la durée Et chaque auto-attaque va restaurer, va rallonger un petit peu à l'image d'un malfurion En gros, va rallonger euh, la durée du heal Donc en soi c'est pas mal, c'est euh, vraiment pas mal Maintenant, pour moi, il y a un talent qui est beaucoup trop fort, c'est ça Il n'y a aucune concurrence, les deux autres sont bien Mais celui-là est complètement pété sur Anduin Surtout si vous jouez euh, bot enchanté, ça vous permet d'avoir double D Donc d'avoir le proc en permanence de, de bot enchanté Double D, c'est beaucoup trop fort en plus de ça, faut pas oublier que ça soigne hein, euh, avec le 13. Donc en plus vous avez votre soin. Parce que là on pourrait dire bah oui lui il soigne, lui soigne, lui soigne pas. Bah, <rire> si vous jouez ça il soigne. Hein. Donc euh, double D c'est beaucoup trop fort. C'est pour ça que je pense que la focalisation intérieure faut qu'il la remette pour concurrencer le double D parce que là à l'heure actuelle c'est pas. Et encore à l'époque y il y avait focalisation intérieure ou puits de lumière. Et celui-là euh, il anéantit tout quoi, en fait il a même plus de concurrence parce que le, le puits de lumière au 1 et euh, le la focalisation intérieure a disparu. Niveau 20, niveau 20, euh, changement. Puisqu'il y a des nouveautés Alors le, le mot de pouvoir salut n'a pas changé Par contre la bombe de lumière a changé Il y a une nouvelle, donc un nouveau 20 sur la bombe de lumière Ce qui n'était pas le cas avant La cible de la bombe de lumière gagne 40% de mousse speed Et 50 d'armure pendant 3 secondes Alors qu'on soit clair Le gain d'armure pendant 3 secondes 50 c'est beaucoup, c'est un niveau 20 50 d'armure pour 3 secondes c'est pas si fou Pourquoi Parce que le stun lui inflige euh, Donc c'est un stun d'1,25 secondes donc c'est à dire que sur les 3 secondes d'armure Bah en fait il y a 1,25 en moins Étant donné que les mecs normalement sont stun Ceux qui vous tapent sont stun Donc comme ils sont stun ils peuvent pas taper Donc bah, votre, ce gain d'armure il est pas très intéressant Mais en gros pendant 1,5 Bah après, euh, après le stun ça va continuer Mais par contre Si jamais il y a d'autres gars qui vous tapent Pendant la bombe de lumière bah vous êtes plus tanky Maintenant ça bon pourquoi pas Le problème de la bombe de lumière à mon sens Ce qui est complètement pété avec la bombe de lumière Et ça il faut qu'il le nerf, hein, c'est complètement ridicule c'est que la cible de la bombe de lumière gagne 40% de move speed. 40% de move speed, c'est plus vite qu'une monture. Et ça dure un moment la bombe de lumière. Donc pour moi ça c'est ça c'est débile. Faut qu'il le nerf méchamment hein, parce que sinon c'est débile. Juste l'armure c'est cool hein, en vrai. Hein. Juste l'armure c'est cool. À limite pourquoi pas un petit 10% de move speed en plus, mais 40% de move speed plus 50 d'armure, c'est complètement craqué. Hein. C'est complètement craqué hein, ce vin. Sachant que la bombe de lumière est plus jouable, même si euh, les deux ults d'Anduin sont cool, hein, mais c'est vrai que la bombe de lumière se joue un petit peu plus. Ça, le vin, il n'y a même pas à chercher, hein. le Fire est trop fort. Surtout, surtout, surtout qu'il y a euh, le, les legs de Varian qui ont pris un nerf. Euh, L'auto-attaque de base brûle l'ennemi pour 87 de dégâts sur 3 secondes, et Anduin se soigne de 50% des dégâts infligés. Et là vous dites bah, c'est trop bien, Malgat adoré ce vin, c'est trop trop trop fort. Oubliez pas que maintenant de base, Anduin soigne sur ses auto-attaques. Ça marche plus sur les compétences, donc pas sur le Z ni le E. Le Z ou le E ne marche plus. Les compétences n'activent plus le proc de heal passif sur les autos. Avant c'était auto-attaque, vous soignez les alliés, et le même montant fonctionnait sur les alliés pour les sorts. Donc le Z, le E, mais aussi le leg de Varian. Donc vous aviez un double proc de heal pour Anduin en plus. Ça ne fonctionne plus. Donc le, les legs de Varian ont pris un énorme coup dur. Et c'est aussi pour ça que je vais envoyer un mail à Blizzard. Parce que je trouve ça complètement naze de faire en sorte que le Z et le E ne soignent pas du même montant. À la limite, ils nerfent le montant et ils le donnent pour le Z et le E. Et comme ça, le leg de Varian fonctionne. Parce que là, le leg de Varian bah, vient de prendre très très cher. Oui, c'est le choix offensif, mais euh, bah, on aimerait soigner avec le leg de Varian comme avant. Quitte à nerf un petit peu les valeurs, c'est pas un problème. Ensuite, nous avons un nouveau talent qui apparaît, la censure. <rire> Activision Blizzard. Uh, du coup, le E qui uh, va pendant. Donc, qui Alors, Chasing stuns for 0,75 secondes, and its route duration is increased by 0,5 secondes. En gros, le E ne fait plus que route, le E pendant 0,75 secondes va stun. Et ensuite, le route va s'appliquer, va, va puisque le route c'est 1,25 secondes. Donc pendant 0,75 secondes, le mec est stun. Ensuite, il est route, sachant que ça augmente de 0,5 la durée, donc ça fait 1,75. Donc 0,75 de stun plus 1 seconde de route, en gros. Et euh, bah c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Honnêtement, la censure est vraiment, vraiment intéressante. Je sais pas comment. Enfin, ne, ne sortez pas cette phrase de, de son contexte, évidemment. Et par exemple, avec le Surge of Light du niveau 4, ça fait que vous avez potentiellement plus de stun. Maintenant, à l'heure actuelle, la bombe de lumière s'est complètement craquée. Hein. Donc Blizzard a vraiment craqué le slip. Il faut absolument, euh, absolument qu'il nerve ça. Mais sinon la censure talent intéressant. Talent très intéressant. Et du coup, euh, le, les commentaires de développeurs, c'est que Anduin. Euh, avait un petit souci sur ses talents, euh, la plupart d'eux étaient euh, vraiment cool en, en late game, en fin de partie, donc on voulait modifier un petit peu tout ça pour que ce soit plus sain, plus fun dès le début de la partie, ce qui est vrai. Après c'est vrai que ça sent un peu de nulle part ce rework en parce que ils avaient fait plein de petits ajustements qui étaient cool, euh, il avait eu une, une sorte de mini rework avec les évolutions notamment de son palier 13 et autres, maintenant là le rework sort, Enfin, franchement c'est cool, hein. c'est très très cool euh, puisque Dès le niveau 1 Et on met beaucoup de talents 1 Dans le kit de base Et tout Donc les talents 1 et 4 On les met dans le kit de base Ce qui fait que C'est un petit peu comme dans, Vous savez dans les jeux Où on fait 4, 4 couleurs Enfin 4 couleurs pareilles Du coup ça fait tomber la ligne C'est un peu ça pour Anduin J'ai un peu l'impression que c'est ça Le problème C'est qu'il y a eu des oublis et si jamais ils arrivent à modifier les oublis Notamment la focalisation intérieure de dégager, euh, Le fait que les compétences ne soignent plus euh, Ne fassent plus proc le, le, le passif Ça c'est quand même un petit peu dommage Quitte à nerf aussi le, le CD du A de base Qui passe à 6 secondes ou un truc comme ça Parce que là honnêtement je trouve ça Un peu, un peu dommage Et si on, enlève, si on rajoute ces trucs là Honnêtement le rework est super Mais là à l'heure actuelle il y a des points qui font pas le Leg de Varian qui du coup énerve l'Olinova qui énerve tous les talents ont un petit peu d'égâts en fait. Par exemple celui-là, bah... Il aurait pu être cool, il aurait pu être encore meilleur Si en plus le E bah, soigne Donc c'est dommage je trouve Et je pense que si Blizzard fait ses petits ajustements J'enverrai ça en mail mais ça pourrait être très intéressant Voilà pour ce qui est du rework d'Anduin J'espère que bah, vous avez appris pas mal de choses Et que ça vous a ça vous hype ou pas Vous de me dire dans les commentaires Est-ce que vous trouvez que le, le rework d'Anduin est cool ou pas euh, C'est vrai que c'est un peu le rework qui sort de nulle part Parce que les autres on s'en doutait un petit peu Vu que étaient annoncé euh, dans l'artwork d'Overwatch J'avais fait une vidéo sur, à la BlizzCon enfin j'ai fait une vidéo sur la blizzcon concernant, ce, concernant le, le, le, le contenu qui arrivait avec skin Johanna, skin Raynor, skin Stitchy, skin Vala donc on se doutait qu'il allait avoir des rework sur l'un ou deux des quatre les quatre ça par contre c'était euh, étonnant et du coup rework en c'est vrai que lui il est sorti vraiment de nulle part euh, grosse pensée à Regar hein, qui, <rire> qui est, je l'espère aura un rework aussi parce que bon le perso lui il en a vraiment vraiment besoin mais en attendant c'est euh, très cool, très cool quand même ce qu'ils font sur Anduin, globalement. Encore une fois, en dehors de ces deux petits points noirs qui j'espère seront corrigés. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus, dans le Nexus. Je suis la lumière. Oui, suite à cette vidéo sur le rework d'Anduin, je fais appel à la lumière pour vous signaler qu'il faut liker la vidéo. Ainsi que les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter. Activez la cloche, vu qu'on est dans une église. <rire>